gens de l'internet j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien pour ma part ça va super bien aujourd'hui on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur KFaction. faction vous le savez le meilleur savoir PvP Faction du moment et je voulais vous parler d'une petite mise à jour qui va avoir lieu euh, très bientôt donc la mise à jour devrait être déployée dans la... elle devait être déployée pour Poc, mais comme vu que chacun des développeurs avait euh, des soupers de famille euh, des trucs de Poc, tu sais de prévu, on n'a pas pu la sortir pour Poc. donc on va quand même vous la sortir Durant la semaine qui suit, vous allez avoir des œufs de porc que vous allez pouvoir trouver dans la map Et euh, qu'ils vont, ils vont vous donner des récompenses Donc ça peut aller jusqu'à 16 buissons et volcanites Autant jusqu'à des nouvelles armures, des trucs vraiment stylés Donc il y a plein de récompenses que vous pouvez avoir C'est euh, alé ben, aléatoire dans le fond Chaque œuf va vous donner une récompense Donc il y a 10 œufs donc 10 récompenses différentes Donc si vous trouvez une œuf euh, un œuf aléatoire, un œuf n'importe quoi Entre 1 et 10, vous allez avoir des récompenses Donc voilà Bref, ça c'est une des mises à jour, euh, c'est pas encore sur le launcher, comme je vous dis, on va faire ça dans la journée, là. Euh, il est très tôt le matin, donc on va faire ça dans la journée. Ensuite, on a refait notre système de fil d'attente, donc euh, le système de fil d'attente faisait bugger, il y avait une, une, une, une memory leak, je crois qu'on appelle ça en français, on dit une perte de mémoire, une un fuite de mémoire, un truc comme ça, il y avait un petit problème, ça faisait laguer tous les serveurs. Donc ça, c'était corrigé, et maintenant, vous avez un système de fil d'attente qui bug pas et qui... Est parfait quoi, donc euh, vous pouvez rejoindre le faction, euh, le minage, donc euh, par exemple on va aller sur le minage, d'ailleurs j'ai reset le minage, donc comme vous pouvez voir le, le minage est reset, donc vous allez en bas, vous sautez comme d'habitude, vous avez une nouvelle euh, map, ou vous voyez vous avez une nouvelle map, toute nouvelle, donc euh, plein de trucs à trouver cette fois-ci. On a rajouté, comme je dit, un, un petit peu plus de volcanite. Donc, on a rajouté un peu de buissons volcanite. On a rajouté aussi un peu plus de buissons euh, d'épidote. ainsi que les buissons en XP. Vous nous en avez demandé un peu plus. Donc, nous avons fait ça. Donc, pour ça, le serveur minage, il est reset. Il est, euh, le serveur ne devrait plus laguer. On a généré la map. Donc, euh, la map est générée jusqu'en 10 000 par 10 000. Donc, vous avez 10 000 par 10 000 de monde minage. Donc, c'est quand même énorme pour un monde minage. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, on va euh, se scène sur le faction. Euh, sur le faction, on a une autre nouveauté qui va arriver aujourd'hui aussi, normalement. C'est la nouvelle armure en euh, volcanite renforcée. Donc, la volcanite renforcée va se crafter, bien sûr, avec des blocs euh, de volcanite ainsi qu'un cœur de volcanite. Donc, ça va être important que vous gardez ou commencez à récolter vos, euh, vos minerais de volcanite pour créer des blocs. Et ensuite, avec les blocs, créer des cœurs, tout de suite, pour pouvoir faire euh, des, euh, de, les nouvelles armures. Donc, ça, ça va être très, très, très important. Important, important, je sais pas, voilà quoi Et aussi, euh, bah, c'est pas mal ça pour la mise à jour de cette semaine La semaine prochaine, il y aura aussi euh, d'autres nouveautés Donc euh, on, je sais pas encore qu ce qu'on va rajouter Mais proposez-nous des trucs Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent des buissons à Ou des trucs comme ça Proposez-nous des idées dans les commentaires de cette vidéo-là Puis on va peut-être prendre quelques de, de vos idées Pour la mise à jour de la semaine prochaine On recommence avec des mises à jour réguliers Maintenant que Mosca et Lux et tout, ils sont plus euh, en vacances Et qu'ils sont prêts à travailler Donc euh, voilà, c'est nickel, Tout va voir commencé comme c'était avant, donc une mise à jour par semaine. Vraiment désolé pour le délai, ces deux semaines d'attente sans mise à jour, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais ça a été vraiment deux semaines magnifiques. On a eu, on a fait des lives sur ma chaîne YouTube. on a eu des milliers d'euros de dons. Donc ça, ça fait super plaisir. Mais aussi, sur le serveur, nous avons battu euh, quelque chose de quand même assez intéressant. On a passé la barre des 17 000 joueurs différents qui sont connectés. Donc c'est quand même énorme. 17 000 personnes qui sont connectées à cette version-ci. Euh, et sur le site, on approche les 50 000 membres. Aussi, je vais vous dire qu'on est toujours, toujours, toujours 400 Full sur le serveur, ça fait toujours plaisir. Et puis on va continuer ainsi les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont quitté le serveur. Mais inquiétez-vous pas les amis, nous allons euh, continuer à vous proposer des nouveautés et des trucs exceptionnels. Jusqu'à temps que le serveur ait son reset qui devrait arriver au début de l'été. Donc c'est encore en vraiment longtemps. On continue à profiter de la version les amis. Et moi je vais continuer à euh, profiter de votre euh, amour que vous apportez pour CaFaction. Sur ce les amis, on se retrouve euh, ce week-end. Je l'espère bien pour un petit live Give All. Donc, mercredi, il y aura un giveaway, ainsi que samedi et dimanche. Donc, euh, soyez actifs et puis vous allez peut-être recevoir quelques clés dans, vos, dans votre inventaire. Par-ci, par-là, je vous laisse deviner. Sur ce, je vous aime tous du plus profond de mon cœur, les amis. C'est Iconz. Ciao, ciao.